l'heure du goûter vous ne savez pas trop quoi faire euh, à vos loulous donc je vous propose aujourd'hui une recette hyper simple de gâteau renversé à l'ananas une recette qui a fait l'unanimité à la maison alors pour la recette vous allez avoir besoin de 150 g de farine de 90 g de sucre de canne ou du sucre en poudre vous allez aussi avoir besoin d'ananas bien sûr euh, les ananas que j'utilise ici ce sont des ananas en conserve 100 g de beurre ramolli une pincée de sel du sucre vanillé un demi euh, sachet de levure chimique 3 œufs. Nous allons réaliser un caramel. Pour le caramel, il nous faudra 100 g de sucre et 30 g d'eau. Alors, nous allons commencer par mélanger donc le beurre ramolli avec le sucre. On va bien, bien, bien mélanger. Une fois que c'est mélangé, nous allons ajouter les œufs. Nous allons ajouter la farine, donc moi j'utilise un, un petit tamiseur que j'ai trouvé chez Ikea et euh, je trouve que le, le rendu est beaucoup mieux comme ça. La levure chimique, on rajoute le sucre vanillé ainsi que euh, la pincée de sel et on mélange. Donc voici la pâte que l'on obtient, on va passer maintenant à la préparation du caramel, c'est très simple, vous allez juste poser, euh, mettre votre sucre, pardon, rajouter l'eau et on ne touche pas. Donc il ne faut vraiment pas toucher, on va laisser, donc au début vous allez voir que ça va faire plein de petites bulles, mais euh, le caramel sera vraiment prêt une fois qu'il va devenir un peu, euh, voilà, de cette couleur-ci, couleur du caramel. Donc quand vous obtenez cette couleur, vous allez mettre ça au fond de votre plat, de votre moule plutôt. On va disposer donc nos rondelles d'ananas et ensuite on va venir euh, disposer notre pâte au-dessus. Direction le four à 180 degrés pour environ une demi-heure. Donc n'hésitez pas à piquer avec un couteau pour voir si, euh, si la pâte est prête. Ensuite je démoule tout de suite, dès, que, dès la sortie du four je démoule. Et voilà, on obtient un super bon gâteau. Alors, euh, j'espère que vous n'avez pas jeté le jus euh, d'ananas de, de, qu'il y avait dans la boîte de conserve, puisque on va imbiber justement le gâteau. Et voici le rendu, un super bon gâteau, les filles. Franchement, je vous le conseille si vous ne l'avez pas déjà testé. Euh, les filles se sont régalées, mon mari aussi. Donc voilà, j'espère en tout cas que la recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager comme d'habitude, à commenter. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye